Le point simple est utilisé pour les blessures superficielles ou pour fermer un plan sous-cutané. Il doit être posé sur la peau, maintenir les berges en contact et ne pas être trop serré, sinon la cicatrisation ne sera pas optimale. Pour réaliser ce point, vous avez besoin d'un porte-aiguille tenu en 1-4 poussée annulaire, d'une pince à griffe que vous tiendrez comme un stylo, d'un fil à aiguille courbe.